Oui, bonjour, mon nom est Tania Serrois, je suis Inou de la communauté de Pissamit au Québec, Canada, et je suis directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Donc, je suis née d'un père québécois euh, et d'une mère inou. Euh, je, je, je suis née dans la ville, j'ai grandi dans la ville, et je travaille maintenant à défendre et à militer pour les euh, droits et intérêts des Autochtones en milieu urbain. Donc, le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec travaille à soutenir ses membres, qui sont les centres d'amitié autochtones, et euh, travaille à faire de la représentation auprès des différents gouvernements pour euh, influencer significativement euh, la mise sur pied de politiques publiques. Un dossier que nous avons travaillé depuis plusieurs années est la mise sur, pli, sur pied de, de cliniques en santé autochtone, c'était vraiment important pour nous, considérant que les, euh, que les autochtones ne se reconnaissent pas dans les réseaux, euh, dans le, les, les réseaux publics, euh, qu'ils puissent recevoir des soins de santé dans un environnement sécurisant. Pied euh, de milieu de vie pour euh, étudiants euh, autochtones et leurs familles euh, pour qu'on puisse favoriser euh, les études postsecondaires. Dans Persévérance et la réussite éducative des jeunes femmes autochtones pour leurs études ou l'accès à une clinique en santé autochtone pour les femmes, leurs familles, les enfants. C'est deux initiatives qu'on a travaillées là avec acharnement et qui auront des retombées concrètes pour la santé, pour la sécurité, pour le bien-être de ces femmes-là autochtones au Canada. Je trouve cette initiative-là extrêmement euh, prometteuse euh, qu'on puisse réunir euh, des femmes autochtones du Canada et du Mexique euh, afin de pouvoir échanger euh, parce que je crois que nous vivons euh, à, à différents niveaux, les, les mêmes enjeux, les mêmes barrières et je crois qu'on a tout à gagner euh, de partager pour trouver des solutions durables qui vont être bénéfiques pour euh, les populations autochtones et du Canada et du Mexique.